de 1 2 1 2 ok ça marche <rire> Oh au calme oh, grave, est fermé. Non oui yo what's up guys it's kojazi tu connais le bail ajoute moi kojazi on twitter tout est dans la description on y va on est avec mes cousins avec le petit cousin il s'appelle david tu peux dire bonjour si tu veux on est avec marcus de Calyptus, euh, MK euh, MKJ euh, Games, c'est ça, sa chaîne, euh, plus de 4 millions d'abonnés. Enfin bref, plus il, était, il était à la PGW, ouais, comme il a dit depuis vidéo. Il était à la PGW, euh, il en a profité pour euh, prendre euh, des snaps de 2-3 9, <coughs> Alors, euh, non du monde. Bonjour. Et voilà, c'est parti. Hein quoi T'as dit quoi non, Marc, t'abuses quand même. T'as pris des snaps de meuf de 12 ans gros ouais. calme Hein Quoi Parmi C'est censé reste secret, ok Ok, vous n'avez rien entendu. Ça reste entre nous, on est 4 millions. Mais c'est bon c'est bon. Ouais j'ai 4 oui. millions de sub. De toute façon il comprend coûte... mon Bon, le le sub. Le sub. <rire> La fauve. Cool c'était ma, ma, ma FOV gros, tu ah, je peux pas appuyer sur les de maison Ça fait bizarre de voir comme ça. Ouais, c'est parce que j'ai mis comme ça. Donc, euh, ce que je vais faire, le but d'aujourd'hui, c'est de, de rejouer comme ça. Euh, attends, la dernière fois, est-ce que j'avais joué comme ça Je sais plus. <rire> Mais en tout cas, le but d'aujourd'hui, ça va être de jouer comme ça et de euh, réussir à faire une euh, belle maison. Yes. Enfin, une maison simple et tu me dis si tu valides, ok Ça passe en bois, on nous a en bois par contre Vraiment ça va être non de ouf non Donc euh, qu'est-ce qu'on va faire On va faire tac, tac Hop, tac On va poser ça On va directement se faire un peu euh, Non pas une pioche, si je, je me fais un peu euh, Faut j'enlève ça Tac on va se faire une petite pioche je prends le bois mais on... excuse moi tac tac je vais déplacer ça va. let's go c'est parti euh, j'ai coupé ce petit bois par là par ici par là pourquoi ça parce que je sais qu'il n'y a pas de village aussi près que ça Peut-être, mais euh, je sais pas, ai jamais vu pour l'instant. Ça me fait longtemps que je peux jouer à le jeu aussi donc. Euh... No judge, don't judge me please. RT euh, si t'es content. Ouais. RT plus FAV. Et. Ouais. <rire> euh, donc là, normalement, il y, un... y a un squelette. Donc, il ah, y en a une, même deux. Une fois, je vois bien. Donc squelette, ok il me touche, c'est parfait, hop, je vais pouvoir monter là. Comme il est con, toujours il va se mettre là, tu casses ça, tu casses ce bloc. C'est vrai il va full avance. Et Et comme il y a ça... Ah, ils ont peut-être corrigé ça, le fait qu'il qu recule, parce que j'ai pas vu mourir là. J'ai pas vu mourir là. Quoi mon alors Wesh, je suis son deux. Wesh. Wesh wesh wesh. Ouais, je can can can calme can. Ah oh, ah ah. laissez moi partir. Ah, ce moi C'est une blague. À l'aide Au secours OK. On va les laisser Dr. Kill. Euh, oui. euh 4 points de vie comme. Oui. J'ai 4 PV. J'ai monté là. Je suis safe. Voilà, tu vas faire quoi maintenant Vas-y, viens Viens, ouais, j'ai pas peur de toi, hein. regarde Oh, regardez-moi, c'est pète vieux. qu'on a là. Le but, c'est de faire une maison, quand même. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est que... Ah, moi, je vais les tuer. Alors... Ça euh... va, je récupère assez vite les points de vie. Je vais voir si je peux pas... cheval. Parce que le dada, le cheval, le cheval, c'est vraiment génial. On non, <mérite> oui, de ouf, on non, non, vidéos on non, euh, le cheval. Juste pas non, clic, hein, pour ceux. non, non, non, non, non, je suis un jitter euh, non, hein, dit dans le non, Et voilà non, au bout de je sais pas combien de tentatives le monteur va vous le dire le monteur c'est moi est ce qu'il va vous le dire non oui. voilà on connaît déjà la réponse et euh, donc vas-y c'est parti je vais faire des planches de bois à commencer il fait la base de la maison est ce que j'ai fait ici est ce que je la fais là je vu où la maison ouais. là l'esplanade vas-y go l'esplanade. tac tac tac tac tac, tac. Il m'a clairement pas répondu. J'ai juste fait esplanade. Je me suis dit, vas-y, hop. Voilà va une faire esplanade. On va faire un truc quand même relativement simple. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3. 5, 1, 1. 9, 5. Ok, on revient, les gars. Ok, re les gars, re, re, re, re, enfin je dis les gars, les gars les meubles, vous avez capté, hop, euh, faites, pas des, faites pas des cons. Euh, J'ai failli de ouf, donc euh, ce que je vais faire c'est que je vais faire ça. Euh, tac, tac. Tac, tac. Elle a dit quoi du coup J'entends du coup. Qui ça? Ah non, j'ai entendu Codiaz, ouais. Bon, là j'ai entendu Codiaz. Pourquoi tu mens? Tu peux pas mentir. Eh, ça suffit pas de mentir. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Du moins, elle a dit quoi sur Codiaz? Vous êtes juste potes. Ah, elle ah, disait ça à moi. Moi, je crois que tu parlais de l'autre, frère. Ouais, bah. La crue, je veux lui appeler chose c'est quoi le bail là? Il eu sa tête, frère. Allez, je <rire> <rire> allez, ah, suis mort. Allez, est bon. Il est sorti. Allez, allez c'est bon. Alors, Sasso, si tu regardes cette vidéo. <laughs> oh, holy shit. Oh, man. oh, oh, shit! No, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ah ouais non mais toi t'es hors sujet, hors sujet, hors sujet, -sujet. vas-y c'est bon. Ouais ouais ouais ouais entend ça, on ça, Sasuke frère, vas-y, c'est bon, hors sujet, vas Ah ah non, Sasuke, vas-y, hop là Moi je m'appelle Naruto maintenant, ouais c'est bon Ah ouais, Sasuke. Ah oh, c'est chaud Bah non euh. Bon c'était l'instinct farming chiant les gars Euh voilà J'ai juste euh. les trucs J'ai vu Du coup j'ai eu la classe de concert par tu Des gens n'auraient d'autres qui n'auraient plus Pour avoir sur un roi à l'eau que c'est tout Et t'en as pas pour des vrais chanteurs Bah euh... attends bah ben, tu veux me voir ce si qui passent dans rocher là en ce moment Le ouais. rocher c'est quoi le rocher Colmer hein oh, j'ai la Donc euh, dans... Euh, je sais pas. Je, dire seul, euh, je vais essayer de voir. Avec la... Avec la... c'était F.O.V. là. Je sais pas j'ai mis combien. Je vais vous dire après. Euh... Ah Je sais pas du tout si j'ai une rich Cheaté lui. Allez, allez. Oh, calme-toi. <rire> ah, attends. Pourquoi c'est la photo c'est ça A ah, quel âge déjà okay. Bon ça va Eh putain Bon mec 14 ça va hein 14 ça va mmh. <coughs> Tu sais, en tant que charo, euh, j'ai une musique préférée. Ah. Ça va, tu te pas trop, mec? En ah. oh, cheval. Ah non, c'est en cheval. Faut de la bouffe. Mais attends, je suis con, je... je vais miner vite tu fait. Sais. Bon. Ça, je dis, je vais Du, du charbon actuellement, je veux cuire ma viande. Oh, fait... ouais, Quoi? Ah, mais non, regarde, c'est parce que j'ai pris Mais je me suis dit, what the fuck? Bon, oh, je mange, mange, mange, mange, mange. Yes, vive sérieux. Attends, c'est lui déjà C'est lui Sérieux Sérieux Mais si on dit sérieux ou sérieux d'ailleurs Sérieux Et ça s'écrit comment s e r e i Sergio. sérieux Frère, je sais pas où je suis Son taille est marqué S-L-Sérieux. Donc moi je bug, je suis en Alta 4. Pourquoi d'abord tu parles de je sais pas, il me fait penser à lui avec sa coupe de cheveux là. Ah. Quoi Pardon Excuse-moi J'ai bien entendu Pour vrai genre Oui, c'est fille. Ça s'appelle, ça s'appelle. Voilà. c'est bon, vas-y, vas-y. Moi je suis musulman aussi, tant qu'on y est, c'est bon. Je suis musulman aussi, tant qu'on y est, c'est bon. Ah parce qu'il n'en fait pas Ah ouais non mais déjà s'il n'en fait pas alors dis-toi que c'est au moins il lui il a mis ne hein. peux pas les faire du genre Bah non il a mon âge Bah et alors frère On s'en fout l'âge si, tu sais, si tu sais en faire pas dis Dis-toi dis que si ouais, tu sais en faire un peu tôt, tôt, tôt, tôt, tôt, tôt, tôt, tôt des montages gros. Ouais. Après plus tard tu vas... Tu vas faire des montages mais genre de ouf Non mais c'est pas un Coupé couper et remettre. Non. Enregistrer quoi. Sur la PS4. Et après, tu sais pas faire un montage dessus Non. Tu sais que t'as l'application euh, sur PS4. Cut euh, truc, euh, je sais pas quoi là. Ah mais putain je la casse avec.. Je, suis trop con. je casse euh, du du charbon avec des pieds, genre. Négatif, pire que Fatou, pire que Fatou, j'ai pire que j'ai un, un Q, pire que Vato. c'est un, un joueur Fortnite, un pro, un joueur pro, est un cul négatif, ah oh non excuse moi c'est Akichu. c'est un joueur qui a joué avec Gotaga qui est dans la vitality, pro sur h 1 z je tente le drop, ou ok les gars. Euh, on va tenter le drop. Là, c'est parti. Non, je parlais pas de celui-là. Oui, ah, euh, j'ai bien fait le pas le tenter. Finalement, ah allez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez plu. Euh, c'est vrai que c'était très marrant. Ah, elle était... Il y a un zéro coupure. Vraiment, euh, j'ai à sortir vraiment. Hein, où... Voilà, c'est en attendant euh, la prochaine vidéo, Fortnite ou euh, Minecraft. J'espère je voilà. que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager et euh, partager. Pardon, j'ai C'est 1 et euh, partager euh, Facebook, Twitter. Euh, bah, N'hésitez pas. À... Enfin, tu connais, tu connais la chanson, vas-y. Euh, hop, à plus. Attends, vais... tu sais, on va finir sur quoi sur un 2 ou 3v1 parce que je crois que j'ai eu un troisième zombie. à la main. Mano et Mano, c'est bon. Allez. Ciao les gars. Ah mais... J'ai leur qu'il... J'ai leur qu'il... Ah Putain ils font mal les zombies. vraiment nul C'est plus plusieurs à tuer les zombies sur Minecraft que sur Code c'est incroyable <rire> Allez à plus